Savez-vous que seulement 10% de la population mondiale partage plus de 50% de ses richesses Je sais que vous avez tous rêvé d'être millionnaire, ou pourquoi pas milliardaire. Je vous présente aujourd'hui un top 5 bien frais des personnes les plus riches au monde. Bon visionnage Numéro 5. Carl Slim est élu né le 28 janvier 1940 à Mexico. Sa fortune est estimée à 48 milliards de dollars américains. Il est donc placé 5ème sur la liste des milliardaires du monde. Ces entreprises parmi lesquelles Telmex ou Grupo Carso2 réalisent 2 à 3% du PBI mexicain et représentant 10% de la capitalisation boursière de Mexico. Numéro 4. Mark Elliot Zuckerberg, né le 14 mai 1984 à White Plains à New York. Mark est le cofondateur du fameux site internet de réseau social Facebook, dont il est le président directeur général. Facebook a été créé en 2004 par Zuckerberg et ses camarades étudiants de l'université Harvard. Sa fortune estimée est de 57 milliards de dollars américains. Numéro 3. Warren Buffett Warren Buffett naît le 30 août 1930 à Omaha. Il fait partie des hommes les plus riches au monde depuis le début du 20e siècle. En 2008, avec une fortune évaluée à 65 milliards de dollars américains, il était considéré comme l'homme le plus riche au monde. Mais en 2017, on estime sa fortune à 76 milliards de dollars américains et donc il est placé dans la troisième place des milliardaires du monde. Numéro 2 Jeffrey Bezos né le 12 janvier 1964 en Amérique. Actuellement, c'est le fondateur d'Amazon.com. L'entreprise a débuté dans la vente de livres en ligne, puis a élargi son offre avec de nombreux produits et services. Bezos est également le fondateur de l'entreprise aérospatiale Blue Origin qui a réalisé ses premiers vols d'essai en 2015. Actuellement, Jeff, c'est le deuxième homme le plus riche au monde, avec une fortune estimée à 87 milliards de dollars américains. Numéro 1 Bill Gates né le 28 octobre 1955 à Seattle, Il a fondé en 1975, à l'âge de 20 ans, le fameux Microsoft. Il est devenu, grâce à son succès commercial de Microsoft, l'homme le plus riche au monde depuis 2015. Actuellement, c'est le plus riche homme du monde, sa fortune est estimée à 90 milliards de dollars américains. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si toi aussi tu aimerais être millionnaire ou milliardaire, n'hésite pas à lâcher un like et de t'abonner. A la prochaine